Eric Mohamassari du Conservatoire national des euh, est en région centre-val de Loire. Donc, je suis responsable de la diffusion de la culture scientifique et industrielle, qui est une des trois missions régaliennes du CNAB euh, national. Et tous les ans, on organise un cycle de conférences. Et, euh, et là, cette année, on a souhaité inscrire ce cycle de conférences dans, le, dans les 500 ans. Donc, on a été labellisé et on a obtenu, et je remercie la région, une subvention. Euh, et on a souhaité faire ce cycle de conférence dans le, en partenariat, bon, puisqu'on le fait avec EDF Centre de Loire, Centre enfin, Loire, le Centre, de Loire, euh, le centre aux Sciences qui est la, le centre au niveau régional de la culture scientifique, technique et industrielle qui anime le réseau, et puis avec le MOB, donc le muséum orléanais de, sur la biodiversité et l'environnement qui est pour l'instant qui fait des activités hors les murs, mais qui euh, devrait ouvrir au début, je crois, au début 2020. Euh, donc pourquoi ce partenariat Parce qu'on a choisi de faire un thème qui est sur le développement économique et la biodiversité de la Renaissance à demain. C'est-à-dire qu'on a essayé d'interroger cette... Donc le principe, c'est une, une thématique qu'on décline par une conférence par mois. Donc ça sera entre euh, avril, mai, juin et septembre, octobre, novembre, décembre, deux sur Orléans et les cinq autres sur les chefs lieux des différents départements pour couvrir la région et décliner cette, euh, finalement ce dilemme entre euh, développement qui nécessite de l'énergie et puis euh, environnement et comment les paradigmes de la nature, de l'homme, ont évolué entre une vision un peu analogique ou l'histoire de... de corps de l'homme est identique à l'histoire du corps de, de, de l'univers, hein, chez Léonard de Vinci, enfin avec toute cette cosmogonie particulière, et puis le naturalisme aujourd'hui qui se sépare nature et, nature et homme, et comment en fait ce dilemme entre développement et respect de la biodiversité, aujourd'hui biodiversité, de la nature, comment ces liens, et à travers un certain nombre de thématiques, donc chaque conférence sur le... comment... sur le... sur de l'eau, comment ça a été, euh, qui est présente dans l'œuvre de Léonard de Vinci et comment elle est, elle a été, euh, comment c'est abordé aujourd'hui, c'est euh, sur la, la cité idéale, comment la ville a été pensée et comment aujourd'hui et demain elle sera pensée, c'est euh, l'agriculture entre la vision, justement, toujours le rapport à la nature de l'époque et comment aujourd'hui et demain avec l'agriculture de zéro etc., etc. Donc en fait, chaque thème sera décliné par rapport à cette, ce continuum et cette discontinuité en même temps, hein, entre l'époque de la Renaissance, mutation technologique, économique, idéologique, et puis aujourd'hui, hein, comment on est passé sur ce thème du développement économique et de biodiversité. Voilà. Merci beaucoup.